va faire aujourd'hui euh, une vidéo sur un pas à page, euh, sur une photo que j'ai faite en vacances de ma fille. Euh, donc bah, la photo bien sûr sera cachée comme je fais toujours. Euh, donc on va commencer, je vais vous montrer le matériel que je vais normalement utiliser parce que souvent je fais mon petit truc sur le côté et puis euh, pour finir après je change d'avis. <rire> donc j'ai pris une page en fait, pour euh, bon, une dirait tout verso c'est dommage parce que en fait, le recto comme le verso me plaisait bien, mais je pense que celle-ci sera plus appropriée approprié, à la photo que je vais utiliser. Ensuite, il y aura aussi l'utilisation d'aquarelles. Je ne sais pas encore si je prends celle-là ou celle-là. Ça dépend. Je crois que je vais faire un mélange. Je dis bien, en fait. Je vais probablement utiliser soit ce tampon-là de chez Cultura, soit celui-ci de chez AliExpress et celui-ci de chez AliExpress aussi. Parce que depuis que j'ai découvert AliExpress, je ne, comment ne je prends quasiment des tampons que chez AliExpress. Ensuite, euh, je pense que je vais utiliser du gesso et du modeling paste. Parce que j'ai l'intention d'utiliser ce pochoir en fait c'est pas un pochoir à la base apparemment c'est un truc une plaque d'embossage que j'avais trouvé chez nose pour euh, cette machine là je sais pas ce que c'est comme machine mais en fait moi je les avais pris pour m'en servir pour euh, comme pochoir alors je sais pas si ça va marcher j'espère que oui on verra bien euh, je pense aussi utiliser euh, ça je l'ai acheté euh, la semaine dernière en fait du peinture dorée et puis après bon un petit peu d'étiquette de, de machin voilà donc à la base je vais faire je pense mon, mon tag je vais faire de l'aquarelle sur le tag comme ça euh, vous verrez comment je fais mon c'est pas bien compliqué en même temps mais euh, voilà comme ça je vais faire mon aquarelle et puis euh, je vais bien sûr accélérer la vidéo parce que sinon vous me connaissez Comment à me connaître maintenant je vais mettre deux heures a tout de suite. Alors, me revoilà avec euh, mon tag que j'ai séché, mais pas à fond, volontairement, parce que je sais que je... Je vais probablement remettre de l'eau tout de suite après. Donc je vais prendre. Parce que en fait, ben, le jaune pour finir, il y avait deux couleurs, mais ça n'a pas fait grand chose. Donc ce que je vais faire, enfin, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma plaque. Donc, je vais prendre de l'encre Easy euh, euh, C'est quoi Aurore. Donc, je ne sais pas trop le jaune que ça va donner parce que je ne l'ai jamais essayé encore. Alors. Oups. Bon, c'est vide. C'est pas bien grave. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner mon tag dessus. Ça, ça va peut-être faire une autre nuance de jaune vous voyez ça fait un, un peu plus jaune et de toute façon je pense que je viendrai ajouter derrière de l'encre de l'encre spray un peu pailleté de chez art bio donc je vais sécher ça et je reviens tout de suite donc voilà alors, pour, euh, pour l'encre Art Bio, euh, je vais prendre celui-ci que j'ai, qui est bouton d'or. Donc, en fait, c'est celle-ci. Euh, donc, il y a toujours un petit effet un peu, un peu pailleté en fait à saison. C Oups <rire> C'est ça qui est bien. Euh, hop, par contre... Je ne suis pas hyper douée avec les pshits. Je sais pas pourquoi j'ai le chic pour en foutre toujours partout. Euh, donc ce que je vais faire, je vais faire comme ça au moins. Hop. Et en plus j'adore l'odeur. Je ne sais pas pourquoi. Ça sent. Je sais pas. Ça sent, ça sent Je sais pas. Le patchouli, pourtant j'aime pas trop, mais je sais pas. Il y a une petite odeur bien sympathique. Donc voilà pour mon tag, je vais le laisser un peu sécher, euh, comme ça je vais pouvoir y mettre d'autres choses dessus, je pense que je vais mettre un peu de tamponnage, donc je reviens. ça euh, ça marche apparemment pas avec euh, avec le comment ça va avec la mode passe. je pense que ça servira plus avec euh, des, de la distress ou quelque chose parce que ben, clairement ça fait dégueulasse ça fait un gros pâté euh, on dirait qu'il y a un lapin qui est venu faire caca sur ma feuille donc voilà c'est pas grave heureusement j'avais pas fait en plein milieu comme ça je peux quand même garder sur le côté et le cacher heureusement donc euh, on continue la vidéo et puis bah, comme ça vous savez que ça marche pas <rire> comme j'avais plus de batterie n'est-ce pas ça a coupé un petit peu donc je ne sais plus vraiment ce que vous avez pu voir euh, qui a été fait ou qui n'a pas été fait euh, donc je disais entre temps j'ai récupéré en fait une découpe que euh, qu euh, Lutin Création m'avait donnée une fois et je l'ai colorisée en noir euh, avec des feutres, euh, des feutres à alcool, hein, j'ai pris ce que j'avais sous la main donc j'ai colorisé et euh, je pensais les utiliser en fait euh, pour mettre. Parce qu'au départ j'avais fait d'autres choses mais en fait ça faisait pas très joli. Euh, donc je vais les coller juste ici. Je pense. Euh, essayer de les caser comme ça. Je pense que ça devrait être pas mal en fait. Pour dire de rajouter une petite touche. Euh, petite touche de noir en fait parce que je trouve que ça le coin fait un peu vide alors hop, faut juste pas que je me plante parce qu'après c'est collé sur la photo donc si je trouve que c'est pas top à la fin alors par contre il y a un truc je me suis rendu compte il faudrait que que je j'investisse dans un un stylo col là ce qui me semble Oups, ce qui me sent pas trop mal en fait pour les petites découpes et tout ça. Alors, est-ce que je vais galérer à le mettre là Je le sens bien comme il faut. Voilà, au pire, j'irai couper le petit bout là-bas qui, qui, qui sert à rien si jamais ça fait pas, très, pas trop beau. Ensuite, j'en ai une autre, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc je pense que je vais le mettre. Je ne sais pas trop si je le fais venir sur la photo ou sur le tag ou sur les deux, peut-être. Comme ça, ça me paraît pas trop mal. Bon, on va mettre comme ça. Et je pense que je vais couper le surplus parce que ça va risque de pas être tip top. À l'arrivée, hop. Maintenant, le plus dur c'est de les caser entre les feuilles. Ça c'est pas ce qui est qu y a de plus simple, je pense. Bon, ça a pas l'air de trop choquant en fait qu'on si j'écrase un peu plus les fleurs ça doit être mieux plat voilà, oh pardon ça, euh, bon je sais pareil c'était un petit embellissement en fait en bois euh, de chez Action que j'ai coloré en noir euh, pour que ça ressorte bien et je pense que je vais, par contre je sais pas trop je pense que je vais peut-être mettre un, peu, un petit bout de masking tape en dessous ça dire. Hop. Donc, hop. Je le trouve un peu grand ce truc, le fil. Hmm. Donc ça c'est euh, en fait je suis allée à une comment ça une braderie de scrap en fait et il y a une fille qui me vendait euh, des euh, des petits euh, embellissements de toutes sortes. Oh. Je vais finir ma phrase après. Pour l'instant je colle ça. <rire> Euh, je sais plus ce que je disais oui des petits embellissements en fait elle vendu genre un sachet comme ça avec plein de petits trucs bien sympas j'ai payé 1,50€ j'ai plein de des trucs sympas je sais pas Donc, euh, des fois j'aime bien en fait acheter des petits trucs et y a même ça dedans que je trouvais, que je trouvais bien aussi ils sont un peu en relief des fois j'aime bien acheter des, des trucs comme ça les gens qui s'en servent pas et, bon il y a des trucs que je ne me sers pas non plus hein, j'avouerai que je m'en sers pas forcément non plus mais euh... au pire, je leur file à quelqu'un que ça intéresse. Hein. Des fois, ça fait il y a des trucs qui sont pas forcément notre style, mais qui, les... qui sont du style des copines. <musique> et euh, que ça vous aura donné euh, quelques idées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fait bah, c'est le style que je ne fais jamais d'habitude, des fleurs, tout ça, les ce euh, les c'est pas forcément mon style. C'est c'est plutôt sur de l'aquarelle, hein, des choses un peu plus, enfin on va dire simples entre guillemets ou moins chargées du moins. Donc euh, voilà, euh, bon, bah, bah, c'est une page qui me plaît quand même. Hein, et jaune je ne fais jamais non plus, donc comme ça au moins, ce euh, serait une première sur quelques points. Donc je vous dis à la prochaine, euh, pour une prochaine vidéo, voilà, et euh, à très bientôt, bye bye